Alors, euh, ce qui fait vraiment la particularité de ce symposium est sa devise Linking Science with Practice in Regeneration et donc, c'est extrêmement particulier parce que ce, justement ce symposium va euh, se concentrer sur la régénération osseuse, mais aussi sur la régénération des tissus mous. Non seulement la gestion clinique des tissus mous, mais sur la régénération des tissus mous. Et donc, euh, les cliniciens pourront euh, vraiment partager leur expérience, mais aussi euh, sur le plan euh, scientifique. Et donc c'est ce qui fera que ce symposium sera extrêmement euh, particulier et unique. Oui, donc ostéologie est un congrès, comme on le sait tous, qui est à la frontière donc, de la clinique et du fondamental. Et euh, donc les conférenciers internationaux qui vont se retrouver vont devoir assumer ces deux missions, qui sont la transmission du savoir validé, mais également euh, basée sur des, sur, sur des données fondamentales avérées. Et de plus, la parodontologie que tu représentes et la chirurgie que j'essaierai de représenter, effectivement, sont deux mondes qu'on pense éloignés, mais en fait, qui ne le sont pas et qui le seront encore beaucoup moins durant ce congrès. Et peu de congrès arrivent à regrouper ces deux disciplines, comme tu disais, sur les tissus durs et sur les tissus mous, où on aura effectivement des convergences d'opinion au bout du compte. En fait, euh, à cette question qui est, qui, qui est un petit peu piège, euh, je pense, pour ma part, en tous les cas, qu'il serait présomptueux de savoir ce que les, co les confrères viennent chercher dans le Congrès. Mais ce qui est certain, c'est ce que nous, on pense pouvoir apporter comme réponse ou comme élément à des réponses et en fonction de leurs de, de leur, de leur demandes et de leurs priorités. Ils vont avoir la possibilité de côtoyer des grands noms, des experts renommés, des gens qui ont une expertise avérée dans les domaines de la régénération tissulaire, qu'elle soit tissu mou, tissu dur et de pouvoir, à travers leur langage scientifique, pouvoir engager avec eux une conversation et avoir des réponses à des questions qui vont être purement cliniques. Et donc ces conférenciers qui seront là, ils ne vont pas nous faire que de la littérature, ils vont pouvoir dire à travers leur recul, leur expérience, comment ils abordent certains cas à traiter qui font partie de nos problématiques au quotidien. Donc aussi, euh, justement, donc je pense qu'ils vont trouver des réponses juste à leurs questions et selon leur niveau d'expérience pourront vraiment euh, appliquer ce, dans la pratique quotidienne. C'est extrêmement important parce que cette rencontre, telle que tu le disais, cette rencontre avec des cliniciens et surtout des scientifiques d'expérience vont vraiment compter dans leur vie et dans leur, cette expérience de ce moment. Voilà pour moi ce qui est, ce qui est important, est-ce que les participants vont vraiment trouver des réponses et euh, c'est l'essentiel de chaque congrès de sortir avec un bagage beaucoup plus important de ce que, avec lequel on est arrivé dans, dans, dans un congrès ou dans un symposium pareil. Alors, euh, de mon point de vue personnel, je suis très fière d'avoir réussi à faire venir en nombre égal des femmes conférencières et euh, des femmes scientifiques des renom avec un niveau exceptionnel et voilà, je pense que c'est le point fort de ce symposium. C'est un point très fort et pour ma part ce que je pense amener à ce symposium en tout premier c'est l'équité avec les femmes puisqu'un homme sera président ou d'une présidente. Mais également, plus sérieusement, issu du monde de la chirurgie et étant engagé dans, dans la partie chirurgicale, on va dire, un, un petit peu lourde, je connais toutefois parfaitement bien les difficultés et les exigences de l'omnipratique. Et en ce sens, ce que je pourrais amener, c'est créer ce lien entre les besoins de l'omnipratique ou de la spécialité avec la chirurgie exclusive et avec les gens qui travaillent sur des thématiques extrêmement ciblées et pointues. Euh, je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, tout est extrêmement important. Euh, mais ce que j'aimerais mettre en avant, car c'est la première fois que dans ce symposium en ostéologie, euh, on aura des chirurgies en direct. Et c'est un des points forts, tout est fort, tout est important, tout est, est extrêmement intéressant, car le programme du premier au dernier jour est construit de telle sorte euh, que les participants ne vont euh, pas pouvoir s'en passer pendant ces trois jours. Mais les chirurgies en direct, euh, pour moi, c'est un très, un, un très, euh, une partie très intéressante. Et deuxièmement, c'est une séance proposée par, euh, entre autres par Franck Renoir, de la séance Oops, où euh, des jeunes cliniciens vont parler de la gestion des échecs, échecs en clinique évidemment. Oui, à la question, euh, effectivement, sur quelle séance particulière on aimerait insister. Nous avons, avec Sophia, vraiment œuvré pour que chaque instant soit unique et chaque session soit unique et complémentaire. Vous allez voir, il y a un filigrane, il y a une logique de suivi qui est fondamentale. Il ne faut rater aucun des maillons. Il faut être présent du premier jour jusqu'au dernier jour. Et pour essayer de vous garder avec nous et rendre la chose un peu plus attrayante, nous, nous avons été un petit peu capricieux. Nous vous avons mis, effectivement, les TP le premier jour de façon à ceux qui voudront y assister puissent emmener un bagage réellement applicables cliniquement à leur retour chez eux, le début des séances des chirurgies en direct, mais également le dernier jour qui sera le clou du spectacle avec effectivement des conférenciers de renommée internationale qui sont aujourd'hui à la pointe de ce qui se fait de mieux en régénération tissulaire. Donc oui, quelle séance sera particulièrement intéressante Eh bien toutes et on compte sur votre présence pour toutes.